Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. C'est des, des évolutions. Vous connaissez mal de ce genre. On est là pour faire des fusions. Fusions. Injection. Des injections, oui. <rire> ouais, est... La est... Ils sont chauds, ils viennent de faire des RM au belge. Donc euh, l'aide la testo, elle est présente. Donc aujourd'hui, on est avec euh, Brutus, le robuste. Qui euh... sort du champ, mais en même. <rire> Celui de Mike que vous connaissez tous. Il est déjà passé sur Fitness Fusion pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Petit Joe, ça vous savez. C'est vrai, on sort du ARM, on a testé notre RAM avec Brutus, Solid Mike et Gijo. Si vous voulez aller voir la vidéo, allez sur la chaîne de Brutus, elle est en description et euh, franchement les lavoir on s'est tous dépassés à fond et ouais, aujourd'hui et on va continuer sur cette lancée parce qu'on va refaire le challenge body time qu'on avait fait le mois dernier donc Pimous et moi on avait fait 9 minutes il me semble peut-être un, un peu moins peut-être un peu plus et on s'est fait atomiser <rire> on s'est fait attends moi je dis <rire> rousté <rire> ça fait... donc, oh. tu disais <rire> je te rouse ici ils ont été méchants avec nous 10 tonnes en leur moins de temps possible Solid Mike et Brutus peuvent le faire ensemble, le grand. On l'a toujours dit. On veut être les c'est vrai. On veut être sur le Non. Voilà, on va proposer un challenge qui est de soulever 10 tonnes. Du coup, là, on a dit on va le refaire, mais on va bien s'associer. Donc, aujourd'hui, Mike et moi, on joue pas dans leur catégorie. On va laisser Brutus et Pimous faire ce défi. Les fake on va laisser comme des merguez. On va noter. Nous, on va se filmer en train de noter. Je pense que la perf, elle va être incroyable. On a déjà vu des gars qui ne sont pas connus sur YouTube qui ont fait 3 minutes 25. C'est des power, vrais power, gros ouais. ventre et tout hein. Donc le t'as pas eu le temps de Je sais pas, moi j'ai vu des gros ventres et tout S'ils je... <rire> jouent plus dans la même catégorie c'est fini En tout cas 10, 10 000, 000 tonnes en moins de 3 minutes 30 C'est l'objectif qu'ils se sont fixés On va voir s'ils si vont le faire Du coup moi commentaire si vous pensez 4 minutes c est... C est... 4 minutes Ça cherche à le faire Là on a les deuxièmes forts du... de Youtube les gars Donc c'est aujourd'hui qu'il faut montrer Et nous Mike, Alors, s'en allons C'est pas un parce que certes, oh, on a envie de tout défoncer, mais quand même faut y aller un de Donc ce qu'on va faire je pense, c'est qu'on va faire chacun direct à chaque fois. Ouais. Et quand, euh, tu, quand tu fais, je m'en pose, et quand je fais, tu te reposes. C'est envers ouais. comme des poids. Et le premier qui craque, bah c'est une merde. C'est une ouais, merde. Il y a Il pas de technique d'exécution machin, le but c'est juste ouais. Ça, ouais. ça, on est d'accord. Ouais, c'est quand même de pas faire de la merde, tu vois, mais ouais. <rire> Je bon, vais c'est ça. je vais rebondir sur mon corps. <rire> bah, juste les poids les gars, hein. ouais. bien vous préciser. C'est quoi 25 et 15, parce que c'est des bumpers qui sont gros comme ça. 25 et 15, la barre fait 20, donc on est à 100 kilos. C'est officiel, donc on est parti. Et euh, bah écoute, je commence si tu veux. Tu me dis quand tu vas, dès que tu as levé la barre, je lance au premier, tu gratte la moindre seconde. bah ça coûte. C'est quoi, va tu vas essayer de resserrer un peu ma prise pour voir. Oh les gars, ça va prendre 3 minutes cette vidéo, je rigole pas, j'ai un truc à faire, j'ai un avion à prendre, donc dépêchez-vous s'il vous plaît. 3 minutes. On compte pour vous hein. Allez, 3, 2, 1, go. Allez, un, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai plus de pression que les PR. C'est de l'eau. Je suis en diminution. Allez, 1, 2, 3, il fait 4, 5. <rire> 6, 7, 8, 9, 10. T'as vu, il est chaud, Pimousset hein Mais Brutus bon, va le manger, gros. Ah, il est vraiment une machine à pousser, mec. C'est incroyable. Il est incroyable. Allez, ça va, on y va. Allez, 1, 30. On reste sous ventilé là. Respiration, les gars, c'est important. Respirez. Sous ventilé. Sous ventilé. -ventilé. -ventilé. -ventilé. Allez, gros, on est presque une minute. Trop frère. Allez, 1, 2. 9, quatre Quoi Il est exclusif J'ai envie de t'en à de de de les deux. Non, ah, non, je suis pas sûr. Mousse, c'est mon gars, il est plus fort que Brutus. T'as vu mon Brutus Fais comme il est. Regarde ses bras, gros C'est cardio C'est plus cardio que musculaire. Deux, trois, quatre... Je veux 7. pas franchir avant lui. 6, 7. sept, hey, sept... 9, Neuf... Allez, une dernière. Regarde, oh ça passe par 5 après celle-là. Hein. Ouais. On a combien, là hein 50. 50. 50. Le but, c'est de battre 3 minutes. Bah, allez, 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 6 7, 7 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, allez. Voilà, ah, okay. bon, il est bien parti. Il va plus vite que lui, mais tu vas avoir du Donc, j'ai juste 5 par 5. C'est sûr J'en fais fait plus 10, là, par contre, c'est sûr. C'est sûr. Mais si t'es chaud, vas-y. Ouais, plus. Ouais. On est à combien 60 4, on 6. j'en fais 6. 6. Oh, oui. <rires> 70, c'est 10 ans, le changement d'âme. C'est C'est 5 ans qu'on 76, 66. il le mange surtout. Il fait deux, deux fois moins sa taille. Il porte aussi fort que lui. Allez, on fait dans 6, c'est bon. 3, 4, ouais. allez. Allez, t'es allé. T'es Allez. Non, mais ce que tu sais pas, c'est que il. Allez, ouais, 71. 71. 3-4. Ah, 4 3-4. Bah, tu rebonds, rebonds, boum, rebonds, rebonds. Boum, 2. 3, Allez, 3-4. ok Juste 4. fois 74 4. 4. 5. 5. 5. 5. 1, 2. 3, 4 assis assis s'il faut aussi fort c'est du stoppe ah ouais ouais tu déjà hein. si, si on va pas faire. à niveau gros, c'est parce qu'ils sont bloqués hum, Allez, 79. Je monte à ah allez, allez, plus, secondes. 1, non non non à non non allez non non non non non non non 2, me 3, 3, 3, 3, 4, 5, allez, allez. non ne ne ne non les gars, les gars, go Allez, les gars, les gars, 3. Il reste 30 secondes, c'est maintenant Allez, bon 15 rêves Allez, Finus, Tu passes une dernière fois une. que tu s'y finis 2 Allez, donne tout, donne tout ah Encore, encore, encore ah Elle est validée, ah c'est pas touché C'est tout seul On rêves 11 rêves à faire ah 15 secondes pour faire 11 rêves 11 rêves non, Allez, 15 5 Il est dans le poids, il dans le 6 il en faut 6 il en faut Là, moi, mon cousin, il m'avoue. Ouais, moi, là, si je suis sur le banc d'être en passant aujourd'hui, je sais qu'il est dopé, gros Il est chargé à mort. Charmé, tu fais 180 kilos Laisse tomber Il est plus chargé que le 3-3, Allez, juste trois Une, 1, Un, ah Allez, on va, on va Allez, vite, vite, vite. J'en fais quatre T'es chier Allez, allez, il en reste 4, Il en reste 4 les gars Allez, allez, bouge. allez, allez, go Allez Bouf. go, allez. Bouf. Allez. Bouf. Un, deux, <rire> allez quelle <rire> <Okay, donc voilà. rire> idée de merde! Je, je préfère les ça. Faire... <rire> <rire> cool, Quand je passais, j'avais une main, elle était plus écartée que l'autre! Ah, Mon ouais. bench, il avait aucun sens, gros! Sensation à chaud là! Trop méchant, gros! Ah, C'est horrible! <rire> on était petits, moi bon, ma mère me donnait du grand en pause, on tous les bébés Puis moi! Puis mousse, puis sa mère, elle lui mettait euh, des pré cartes dans son Pour ça il fait des dingueries comme ça? Mais il serait sec s'il si ferait des pre, pre workouts Non, ça l'a de, de ben, excité depuis bébé. Il est là, il est nerveux. Il Alors que, que là, des... c'est un. <rire> bull qui <pied> <rire> <rire> ah, <rire> <c> est <rire> Bon bah Ok, vous avez vu les machines les gars Ils ont fait 3 minutes 3 40, 40. 3,50. On vérifiera à la caméra, mais normalement hein. ils ont tout donné. Pimous qui s'est fait carry sur Finesse Fusion par Brutus. Franchement, Franchement c'est lourd. Il hein. va vous a carry sur ma chaîne. C'est <rire> quand même l'homme le, le plus fort de YouTube les gars. Quand on est fait Il a 21 ans. J'imagine ah, pas dans 4 ans ce que ça va donner. Avoir bon, notre âge c'est fini gros. Euh, bon, on a pas de niveau, on a rien à dire. Voilà. J'ai rien, rien à dire, on en psychologique les gars. Nous on était là, derrière, on a essayé. Vous avez vu que par moments ça a coupé pendant leur challenge mais le chrono il est resté fixe quand voilà. il n'y a pas eu de triche ils ont bien fait 3 minutes 50 et puis voilà non on a pas ah. un soutien psychologique bon moi ouais, si je veux dire un truc c'est que les mecs qui sont là qui vont dire euh, qui vont chercher les plus belles rêves de France pas ici non. que vous non. allez là, sont... ouais. <rire> non, pas mais, mais, mais les gars <rire> franchement on en a envoyé monde, tu vois, c'est ça. <rire> c'est en mode euh, les mecs en prison aux États-Unis, tu vois, c'est ça. <rire> mais franchement, là, la congestion, les gars, elle est folle. Après, je sais pas pour toi, mais moi, je sais que niveau position, il y a des moments j'avais genre un bras qui était là, l'autre qui était là-bas. <rire> mais euh, mais, mais c'est bon, on a, on a réussi à envoyer ce qu'il fallait. Tu t'es bien senti sur, euh, sur toutes tes rêves là Franchement, ça va. Il y a un moment j'ai une petite douleur à Putain je vais pas me blesser sur ça quand même. Ah, Ils putain. ont fait la RM juste avant, ça a été c'était le cardio plus titanique. Au début c'était du jeu et d'un coup c'est c'est s'est fini. Il ouais. ouais, ah, était sur 10, 10, 10, c'est passé à 6, d'un coup c'est. 6, 4, 3 Si je peux dire moi il y a un moment j'ai dit vas-y je fais 10, j'en ai fait 6, j'ai tout de suite compris, j'ai ouais, fait un. C'était l'endurance musculaire qui m'a fait 3 minutes ou 3 minutes 5 minutes. Les gars c'est 10 000 tonnes. 10 10 000 kilos. Non, c'est 10 tonnes. Pareil, sur la première vidéo, j'ai fait la même. Dites-le, dites-le. Ça, ça clique, ça clique. C'est vrai. On a fait aussi euh, la sur la chaîne de Brutus. Wow. On le redit. Euh, vous verrez en fin de vidéo. N'hésitez pas à cliquer, les gars. C'était long. On a tous battu notre corps. Et on va faire aussi des vidéos avec celui Donc, les gars, abonnez-vous à ces deux chaînes. C'est le renouveau du film game. Là, que vous voyez face à vous, là. Fitness Fusion, sur une Mac Brutus. Abonnez-vous. n'oubliez pas de liker pour aider. au travail, Mike. Mec, c'est Bon c'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de. Oui, tu sais Robuste, Solid Mike, Pimousse et Didio. force et Yes, Fitness <rire> Force et <rire> Fitness.